Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 28 novembre 2022, ce lundi 28 novembre 2022, et pour toute la semaine, donc à partir de ce lundi. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Avant tout, la condition solaire, on le sait, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui nous éclaire de sa conscience, de ses énergies positives et chaleureuses, il est en sagittaire en ce moment. Position heureuse s'il en est, parce qu'il prend cette coloration dite jupitérienne qui teinte notre tous ceux qui y sont réceptifs dans tous les cas, d'un indice d'optimisme, de positif, de, de chaleur, de générosité, sont ça, voilà, la couleur qu'il prend dans cette configuration-là. Et il n'est pas le seul dans cette zone, et nous allons regarder ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a La semaine démarre, le soleil est dans le premier décan du Sagittaire. Bon anniversaire mes Sagittaires Excellent en matière d'énergie vitale, de, de, de positive, d'aptitude, d'avoir le bon côté des choses, d'être optimiste, d'être dans une dynamique heureuse. Voilà, C'est ça la notion de fond que je qu'on garde. Pour qui Pour cinq d'entre nous. Excellent pour mes Sagittaires, excellent pour mes Béliers, signe de feu avec les autres signes de feu, excellent pour mes Lions, hein, les premiers des camps, là vous reprenez en main, c'est pas mal, hein. mais c'est dégressif. Alors... Cette semaine, ce sont les premiers décans euh, Bélier, Lion, Sagittaire, Verseau et Balance par le jeu des sextiles qui est privilégié de cette arrivée puissante. Hein. Mais dans un même temps, bien évidemment, c'est dégressif pour les deuxièmes et troisièmes décans des cinq dont je viens de citer. Parce que celui qui est dans l'impact direct prend le maximum d'énergie positive, indiscutablement. Et effectivement, il y a une sorte de graduelle graduation euh, qui se réduit, bien sûr. Mais tout le monde en profite. Les, les cinq en question amorcent une période positive, positive pour qui on le refait. Mes Béliers, mes Lions, mes Sagittaires, mes balances et mes versos. Là, la courbe est ascendante. Le moral monte normalement. Après, on est tous tributaires d'un mode de vie dans lequel on évolue, qui est notre contexte individuel de vie. Parfois, j'ai des petits commentaires disant Oui, mais vous m'avez dit que c'est une super période, mais, mais moi, j'ai rien vu. » Ben oui, mais le contexte de vie primera toujours sur les influences extérieures. C'est logique, en fait. Bref, vous avez compris, les cinq gâtés, c'est vous. Et puis, dans la même logique, il y a également Mercure, qui est dans le même signe. Donc, qui dit dans le même signe, dit les mêmes bénéficiaires. faut être soyons simples donc qui va au niveau du mental de la communication de la fluidité oratoire de la capacité naturelle à trouver le mot juste à ce que les idées se synchronisent se coordonnent se mettre en place naturellement, hein, trouver le meilleur élément de liaison pour entrer dans l'oreille des interlocuteurs, c'est l'objectif de Mercure, sa fonction, elle est d'être une sorte d'élément fluidifiant dans les échanges, c'est son but, sa mission, son, son talent, hein, tout simplement, et euh, il protège en priorité, bien évidemment, mais deuxième décan Sagittaire sagittaires, parce qu'il démarre la semaine à 17 degrés, et puis il va évoluer très vite tout au long de la semaine, donc ça va être deuxième et troisième des camps. chez les sagittaires, chez les lions, chez les béliers, chez les Verseaux et chez les balances, voilà. Vous cinq, ça donne un beau duo entre soleil, vision d'ensemble, clarification des situations, énergie positive et fluidité communicative. Encore une fois, les cinq dont je viens de parler, vous en avez... Vous avez de bonnes énergies à prendre cette semaine, c'est très clair, c'est indiscutable. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai Vénus, elle aussi, toujours en Sagittaire, en 15 degrés, en plein milieu du deuxième décan. Vénus. Alors quand c'est au milieu du deuxième décan, hein, plein milieu du signe, bien évidemment la coloration se fait de façon plus naturelle sur tout ce qui est autour. Donc excellent aussi pour le charme, vous allez me dire, il y a toujours les mêmes qui sont gâtés cette semaine, mais je vous réserve une ou deux surprises. Donc excellent en matière de charme, de savoir-faire relationnel, de douceur, de délicatesse, d'affection, d'expression de l'affect, tout simplement. En Sagittaire, l'expression de cet affect, il est plein de spontanéité et encore une fois, plein de chaleur, plein de générosité parce que c'est des colorations d'une planète, Vénus l'amour, dans le Sagittaire, on colore les deux. C'est un mélange. Vénus prend cette coloration optimisante. Pour qui Pour les mêmes. Pour mes béliers, pour mes lions, pour mes Sagittaires, pour mes balances et mes versos. Vous noterez, vous cinq, que vous êtes en ce moment dans les petits papiers des planètes. Alors certes, il y a une opposition avec Mars en gémeaux, mais je vais y venir après. Vous allez voir. Attention à l'irritabilité quand même. J'ai Mars, on y arrive. Mars, la planète de l'action. Je suis toujours assez... Attentif à la position de Mars, là, ça nous arrange pas trop. Pourquoi Enfin moi, ça m'arrange pas trop parce que Mars actuellement est en Gémeaux. Il, a, il démarre la semaine à 20 degrés des Gémeaux, donc il quitte le 3e décan pour retourner en marche rétrograde dans le deuxième décan Gémeaux. Euh, excellent donc pour qui cette fois-ci pour mes Gémeaux en matière d'énergie. Mais encore une fois, il faut noter que la présence de Mars n'est pas une présence de tout repos. Pourquoi Parce que Mars est un tonifiant formidable. Mars, selon l'expression que j'aime tant, euh, aide à retrousser les manches et puis à vraiment agir avec entrain. Mais lorsqu'il est euh, très longtemps dans une position, il fatigue. Donc, si globalement, il apporte une très belle énergie à mes Gémeaux, mais attention à la fatigue qui va avec, attention mes Gémeaux à ne pas prendre trop de choses en même temps en ce moment, parce que vous avez Mars en présence qui vous tonifie et vous avez la triple opposition euh, Soleil-Mercure-Vénus qui donner de l'énergie un peu en dents de scie voilà, pas bien grave c'est passager tout ça sont les planètes rapides mais qui sont les gagnants de cette énergie martienne persistante ils vont être mes gémeaux globalement vous êtes gagnants, mes autres signes d'air mes balances mes versos mais également ceux qui sont à 60 degrés vous l'avez compris maintenant la géométrie de l'espace mes béliers et mes lions voilà vous cinq en matière d'énergie c'est top en revanche ceux qui doivent être beaucoup plus prudents pour éviter de prendre trop de contraintes en même temps, d'être sollicités de manière exagérée, de façon à ne pas fatiguer, être agacé, être, être usés, hein, sont mes deuxièmes des camps gémeaux quand même un petit peu, c'est le risque, mes deuxièmes des camps sagittaires, heureusement vous êtes extrêmement protégés, donc ça anesthésie quasiment cette opposition de Mars, mais surtout mes deuxièmes des camps poissons et mes deuxièmes des camps vierges. Vous, cette semaine, on lève le pied. Ah on avance à petits pas. Hein. On ne prend pas trop de choses, trop de dossiers, on ne s'acharne pas, on prend le recul quand quand, dès qu'on peut, de façon à rien précipiter, parce que le temps a toujours un allié, et lorsqu'on précipite, on augmente la marge d'erreur. Voilà, une statistique. Hein. Voilà pour Mars. Qu'est-ce que j'ai d'autre, donc J'ai euh, Jupiter. Ah, Jupiter Jupiter Jupiter, de la chance. Là, je change complètement de registre. Jupiter est à 29 degrés des poissons, toujours, il avance à tout petit pas. Pourquoi Parce qu'on a, on sait, là, depuis quelques semaines, il est retourné en poisson et il quittera les poissons le 20 décembre, mais comme il était rétrograde, il est stationnaire vu de la Terre à un moment et avant qu'il redémarre, ça prend toujours quelques jours. Donc, qui sont les bénéficiaires de cette influence jupitérienne qui euh, est éminemment positive en matière d'optimisme, de chance, de voir le bon côté, saisir les situations, régler ce qui traîne, être dans les clous, être constructif, mettre la goutte d'huile dans les rouages, c'est ça l'influence jupitérienne, sont mes poissons. Troisième décan en priorité, mais c'est dégressif encore une fois avec les décans précédents, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux dont je n'ai pas beaucoup parlé, ben oui, Jupiter vous veut du bien, faut prendre, jusqu'au 20 décembre, et mes capricornes, troisième décan et dégressif pour les autres. Jupiter, vous savez à quel point j'aime cette planète, de par son côté positif, optimiste, chaleureux, encore une fois, sont ces énergies-là qui nous intéressent, celles qui permettent d'avancer, pas polariser sur ce qui coince. Vu qu'on parle de ce qui coince, on va parler de Saturne. Saturne, il est toujours en verso, hein, jusqu'en mars 2023, hein, comme Pluton en Capricorne, il passera en verso, chacun son tour. Saturne démarre la semaine à 20 degrés, 20 degrés du verso. 20 degrés du Verseau, ça veut dire que mes 3e décans Verseau, vous amorcez une période un petit peu de remise en question, ou plus précisément, une période d'élagage de tout ce qui entrave votre mobilité, tout ce qui entrave votre besoin d'avancer, de liberté, de créativité, de vous sentir oh, léger, pff, là, là, très léger. Hein. Pas de contraintes, mes Verseaux. Ce n'est pas le moment pour les troisième décan de vous charger les reins avec des contraintes trop lourdes que vous avez du mal à assumer par la suite, avec le risque chez vous, c'est que vous saturiez, que vous envoyez tout balader, ce qu'il faut éviter. Toujours. Rien précipité. Donc, troisième décan verso pour Saturne, petit coup de organisation, clarification de tout ce qui traîne, mais parallèlement, excellent pour mes 3e décan et tout le signe encore une fois de façon dégressive pour mes balances pour mes Gémeaux, ah, en ce moment, ça vous permet de voir loin mes Gémeaux, mes Balances en ce moment, tout ce qui est recherche d'équilibre, qui est votre conditionnement naturel, aidé par Saturne, aide à la lucidité. C'est-à-dire qu'on fait davantage fonctionner la tête froide plutôt que les considérations émotionnelles par lesquelles on, on risque de laisser embarquer, euh, influencer, typiquement. Hein Saturne vous fait du bien à vous. Et puis également, lorsqu'il est en Verseau, Saturne canalise mes Béliers. Ça vous aide à voir loin. Toujours une bonne chose pour vous, mes béliers, voire loin. Et également, pour mes Sagittaires, ça en fait une quatrième qui vous veut du bien. Voilà, parce qu'il y a un sextile venant du Verseau jusqu'au Sagittaire. Donc, vous avez vu mes Sagittaires non, Je vais arrêter avec les Sagittaires. Donc, Soleil pour le premier décan Mercure et Vénus pour le deuxième, Saturne pour le troisième. Eh, on a vu des périodes pires, soyons lucides. Bref, qu'est-ce que j'ai encore j'ai cette, euh, Uranus, on va se les faire toutes cette fois-ci. Uranus en taureau, milieu de signe, 16 degrés, toujours rétrograde, donc un peu moins, un peu ralenti, un peu moins actif. Tout, cinq d'entre vous doivent essayer de prendre un peu de recul pour visualiser de façon plus créative et mieux organisée les projets qui vont réémerger dans quelques semaines. Qui sont les gagnants de cette méthode qui consiste à prendre du recul pour ouvrir le champ des possibles Et on trouve des solutions. Ce sont mes taureaux deuxième décan. Ce sont ben, mes capricornes et mes vierges, deuxième décan, mes signes de terre, un signe de terre, et également mes poissons, deuxième décan, n'inquiétez pas, la créativité des poissons, ça va venir. Et mes cancers, deuxième décan, pareil pour vous, intuition très fine en ce moment. J'ai Neptune, troisième décan des, des poissons, qui veut du bien en matière d'intuition, d'inspiration, de feeling. Fiez-vous à votre instinct, les cinq qui viennent. Fiez-vous à votre nez, ce que vous sentez, la marge d'erreur n'est pas grosse en ce moment. Pour mes poissons, cancers, scorpions, très bon. Capricorne et taureau, fiez-vous à votre instinct. L'inconscient collectif, la façon dont on apprend les choses est assez aiguisée en ce moment. Et puis enfin, euh, Pluton, 26 Capricorne, jusqu'au 23 mars 2023, il a encore 4 degrés à passer pour avant de sortir du Capricorne. Ça arrive doucement mais sûrement, mais dans tous les cas, il reste extrêmement productif pour qui pour mes vierges, pour mes taureaux, pour mes poissons, pour mes scorpions, Pluton, hein, l'instinct, là encore une fois, hein, les transformations et mes capricornes, si vous avez bien tout cliné, maintenant il est dans sa phase constructive, on reconstruit. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Voilà, je vous ai fait le tour des planètes pour cette semaine, et puis je vais terminer avec un petit petit, petit mémo. Je l'avais fait il y a longtemps, mais je reviens dessus. Euh, tout ce qui est médical, vraiment, c'est pas mon domaine. C'est un métier, c'est pas le mien. Hein. Mais il n'empêche que la tradition nous a légué une sorte de mémotechnique qui est qui est inattendu, qui est interpellant et qui m'interpelle toujours dans tous les cas, c'est le, le lien entre les signes et les parties du corps. Donc vite fait ce que ça donne, vous allez voir, c'est un mémotechnique assez simple en fait. Hein. On associe au bélier la tête, au taureau la gorge, au, cancer, au, au gémeaux les fonctions respiratoires, au cancer les mécaniques digestives, au lion le cœur, hein, la puissance, au, à la vierge, aux intestins, hein, on fait le tri, à la balance, la région lombaire, base de l'équilibre. Au scorpion, mécanisme de transformation, de reproduction, toute la zone génito-urinaire, toujours les points à surveiller avec vous, mes scorpions. Au sagittaire, hein, la, la partie homme-cheval, en quelque sorte, euh, le, tout ce qui est bassin. Bassin, c'est vraiment votre partie. Capricorne, c'est les genoux. Hein, le je et le nous, plié. Ah, c'est pas toujours facile, mes capricornes, de plier. Mes versos, les chevilles et toutes les fonctions circulatoires. Et mes poissons, les pieds. Hein. Attention, vous mettez les pieds, mes poissons. C'est peut-être la mémo technique. Euh, voilà globalement petite approche pour le plaisir, comme ça, parce qu'on aime bien, j'aime bien partager plein de trucs. Euh, certaines notions qu'on acquiert comme ça n'ont pas de portée immédiate, mais mais, mais j'ai vu euh, typiquement chez les profils, je prends l'exemple parce que c'est celui qui me passe par la tête, chez les profils Capricorne, on a une tendance à, à trop travaillé dans l'endurance, donc parfait, hein, mais mais parfois on use plus les articulations, on use plus, c'est comme ça, hein, les genoux, euh, tout ce qui est articulaire, euh, donc sont notamment des points à surveiller, surtout quand il y a Pluton qui traîne encore un peu dans le coin, jusqu'en mars euh, prochain, Et sinon rien de plus, voilà. Bon, c'était un petit horoscope comme j'aime à les faire, je me fais plaisir en fait, faut être très lucide là-dessus, euh, merci pour la gentillesse de vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour toutes les bonnes énergies, qu'on partage. Je suis heureux quand vous me dites des trucs gentils, J'ai suis vachement sensible. Euh, merci beaucoup, à bientôt. Je vais vous, vous préparer la pleine lune.